Bonjour! Dans cette vidéo, je voulais vous parler des séances découvertes parce que c'est une réflexion qu'on a souvent avec des gérants de clubs de fitness. Est-ce que le fait de donner une séance découverte gratuite en perpétuel toute l'année est une bonne idée? Alors, c'est une question de débat. Euh, vous pouvez laisser vos commentaires et vos avis juste en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir de les entendre. En tout cas, moi, je vais vous donner les pour et les contre sur cette euh, euh, séance découverte gratuite en perpétuel. Hein, J'insiste, en perpétuel. Alors, quels sont les pour. Pourquoi est-ce intéressant d'avoir une euh, séance découverte gratuite euh, offerte à vos prospects toute l'année La première grosse raison, bah, c'est que ça amène, euh, à, ça génère en fait des contacts euh, en permanence toute l'année. Moi j'ai des clients qui me le disent Bah ouais, moi la seule façon que j'ai de, de trouver des contacts sur internet, c'est d'offrir une séance découverte. Euh, donc ils la laissent sur leur site et c'est sur le site internet. L'unique, quasiment l'unique façon hein, de, de récupérer des contacts parce que euh, leur autre façon, c'est d'avoir un formulaire de contact. Mais comme vous devez le savoir, euh, je le répète assez souvent, 98% des personnes qui viennent sur votre site ne laissent pas leurs coordonnées. Et quand je dis 98%, je pense qu'on est un peu en dessous, on est plutôt, euh, je pense, dans les 99 et quelques pourcents. Euh, donc c'est euh, vraiment l'unique façon de générer des clients, euh, des contacts. Alors peut-être serait-il pertinent, en tout cas nous on en discute, on a d'autres méthodes au Fitness Beast Club euh, pour générer des contacts sur, le, sur internet que euh, cette séance découverte. Mais euh, c'est pour l'instant sur beaucoup de clubs euh, l'unique façon de générer des contacts. Le deuxième euh, ben, avantage d'avoir des séances découvertes euh, offertes en permanence c'est que ça donne euh, une, une vraiment un, un échantillon. En fait, c'est vraiment le concept de l'échantillon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on offre un échantillon à quelqu'un, on sait tout de suite le retour que ça a à la personne, soit elle aime, soit elle n'aime pas. L'avantage de, de l'échantillon, c'est que ça va vous permettre euh, de. Euh, euh, si vous êtes bon et si vous arrivez bien, enfin, c'est pas si vous êtes bon, c'est-à-dire si vous arrivez à bien répondre à la demande euh, du, du prospect, c'est-à-dire si vous avez bien discuté avec lui, vous avez bien fait le point au départ, euh, vous allez pouvoir, avec cette séance découverte, répondre de façon très précise à la demande qu'il a. Donc, ça peut euh, lui permettre de signer rapidement. Euh, donc, c'est vraiment très intéressant et en plus, c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un en face à face que d'avoir quelqu'un qui reste derrière l'écran. Hein. Donc, c'est vraiment toujours plus agréable est plus facile à convertir quelqu'un en direct que de le convertir derrière l'écran. Donc ce système de l'échantillon, c'est vraiment un gros, gros levier pour convertir un contact en client. Donc c'est vrai que c'est deux gros avantages euh, des séances découvertes en perpétuel. Donc en, une fois, c'est avoir généré du contact euh, depuis Internet pour avoir du passage enfin dans votre club, parce que c'est vraiment l'objectif, hein, l'objectif numéro un de beaucoup de clubs, c'est d'avoir du passage. Donc c'est vraiment euh, générer des contacts pour les amener dans le, dans le club, c'est ce qu'on appelle le web to store, hein, ça parle du web euh, to store, le, le, le magasin, le commerce en anglais. Donc ça va passer du, du, de l'écran à votre club, et la deuxième, bah, ça donne un échantillon, donc l'échantillon il est vraiment pertinent. Euh, parce que, euh, encore une fois, c'est efficace si vous arrivez à bien répondre à la demande du, de votre prospect et on répond bien à la demande quand on, on a vraiment posé les bonnes questions. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi Nadège, tu penses que c'est pas bien Qu'est-ce que sont les, les contres Qu'est-ce qui, <rire> Qu qui est pas bien dans le fait de donner une séance euh, découverte en perpétuel ben, En fait, moi je vous parle d'un point de vue purement marketing. En fait, le fait de donner une séance découverte en soi, c'est pas problématique. Ce qui, me, moi, me perturbe, c'est euh, le fait de donner une séance euh, découverte euh, une offerte toute l'année parce que ça enlève un énorme euh, levier du marketing et notamment du marketing digital hein, qui est le, le levier de la rareté vous savez, tout, on dit tout ce qui est rare et cher, hein, ça se monte on le voit euh, dans les... Euh, dans les, dans les, dans les soldes, on les voit, enfin, peut-être plus maintenant les soldes parce qu'il y en a un peu partout, mais le phénomène du Black Friday, pourquoi le Black Friday, il y a autant d'argent qui est généré, autant de chiffre d'affaires qui est généré parce que le Black Friday, c'est un jour dans l'année. Si le Black Friday, c'est tous les Fridays, tous les vendredis, euh, bah, il n'y en aurait plus, hein. Ça serait, euh, le chiffre d'affaires, ça serait, ça, ça, ça serait plus pareil. Et il y aurait beaucoup moins de monde dans, le, dans les, dans les commerces les autres jours. Donc, l'intérêt du Black Friday, c'est que c'est rare. Et la rareté, ça marche toujours mieux. Quand vous vendez un produit et que vous n'avez que 10 places, et vous allez, euh, être beaucoup, les gens vont être beaucoup plus euh, sujets à se dire « Ah là, là là, il faut que je m'y inscrive, il faut que je m'y inscrive » que si vous dites que vous avez 500 places. Parce que là, ils vont se dire « J'ai le temps ». La rareté, c'est un énorme levier marketing et quand c'est offert toute l'année, il n'y a plus de rareté. Et ça, ça pose un souci, parce que s'il n'y a plus de rareté, on a moins cette envie de se dire, il faut que je m'inscrive aujourd'hui, il faut que j'y aille aujourd'hui, il faut que je laisse mes coordonnées maintenant, tout de suite, parce que on se dit, c'est pas grave, j'irai demain. Et vous savez que si vous loupez le coche avec quelqu'un, ben, il y a peu de chances qu'il revienne demain. Demain, il ne va plus y penser, demain, il va avoir autre chose à faire, etc. Donc, ce phénomène de la rareté, qui est ultra important en marketing, et en marketing digital, j'insiste, parce que le marketing digital, on a... Euh, peu d'attention, en fait, sur les gens qui viennent sur votre site, sur vos pages Facebook, sur vos, euh, votre chaîne YouTube, etc., ils ont peu d'attention sur votre... il euh, peu d'attention devant l'écran parce qu'ils sont souvent sur un mobile et qu'ils ont souvent autre chose à faire. Donc, le phénomène de la rareté peut les... Ça s'appelle un hook en anglais, un, un, un, un crochet, un, un, quelque chose pour les amorcer. Et si vous, les, euh, si vous loupez ce, cet amorçage, euh, il va pas revenir. C'est-à-dire que le poisson, c'est un peu comme le poisson. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'allais à la pêche avec mon père. Quand on, le poisson, on arrive un peu à l'attraper, euh, c'est bien si, si le poisson il, il, il tourne autour et il va se barrer, il y a peu de chances qu'il revienne. C'est un peu le même concept. Donc il faut vraiment euh, faire en sorte que cette rareté, euh, eh ben, elle porte ses fruits. Donc ça, c'est important pour moi de dire, voilà, on passe à côté d'un énorme levier marketing qui fonctionne très bien. Et le deuxième gros euh, point négatif du fait de les offrir en permanence, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les utiliser à un moment T, c'est-à-dire que pour générer euh, du, euh, du contact, du lead en anglais, pour générer des, des, des leads euh, à un moment T lors d'une campagne, eh ben, ça va poser des problèmes. Euh, ça va poser le problème parce que c'est un levier qui est effectivement un très important, la séance découverte gratuite, parce que justement elle amène du monde au club et justement elle donne un accès à un échantillon, donc c'est un levier marketing important. Le problème c'est que si on sait qu'elle est offerte tout le temps, ben, on n'a pas envie à un moment donné, quand on fait une, une, une campagne de pub par exemple, pour générer des contacts, parce que euh, moi je vous conseille de générer des contacts l'été pour les réutiliser en septembre, et bien en fait, si vous n'utilisez pas cette, euh, cette campagne, euh, on ne peut pas utiliser cette campagne avec des séances euh, découvertes gratuites, et ben ça pose un problème. Euh, de euh, Ça pose un problème parce qu'on n'a pas d'autres leviers qui soient aussi importants dans un club. Donc soit euh, on trouve... D'autres façons de générer du contact sur le site internet toute l'année, soit on trouve une autre solution de générer des contacts lors des campagnes publicitaires, mais pour en faire des, des centaines et des centaines, voire peut-être des milliers depuis des années euh, pour des clubs de fitness, je peux vous dire que trouver un autre euh, levier aussi puissant que la séance découverte offerte, c'est difficile. Donc peut-être ou peut-être les faire payer. C'est une réflexion euh, euh, à avoir dans votre club. Donnez-moi votre avis sur ça, sur le pour, le contre. Qu'est-ce que vous faites euh, Est-ce que vous avez des idées pour euh, mettre une séance découverte autrement euh, en place dans, dans un club Je euh, me ferai un plaisir de vous lire. En tout cas, à très bientôt. Bonne journée. Ciao.